O kokina yo kota la ya kili oyo olingi So Olingi Ota la matcha Ligue des Champions Soki Olingi Omo na Messi Omo Christiano, on mona Mbappe, on mona Neymar, Soki Olingi, hotela novelas, Baseri Olinga Ramigui, Atape Olingi, hotela famille Kardashian, yeba ozamo bimba na bimbanabisa média, na téléphone na yo, O komitungisa malisusutia, ya koki makambango konsonga na kitanda ata information, na chombo na yo, Oza toutes les chaînes du monde câblé, nambongo mu. Yeah. Bien. Mou -kye o -bimba on s'en bien en live. On s'en bimba en téléphone. On s'en va en télévision. On s'en va ozali na télévision. On télévision. On s'en télévision à ta à konomo kote wana donc na chombo na yo te open la télévision na wifina ndakou oza motimba na Tous les chaînes du monde câblé s'il vous plaît Tala, la fokiyo lingi oza les chaînes du monde câblé na kati ya telephone tope chombo na yo venga bisouan oyo tango okoyato ko installe leyo si ma ya kotala peko yo y elengi ya les chaînes du monde câblé na kati ya chombo na yo nde kosomba Ya il ya ya so so y so a une semaine, il y a deux semaines, il y a un mois, il y a une année. a tv a wifi boza a on n'aime pas les gens comme ça. Toutes les chaînes câblées du monde Nano et Zalate, Père à la Toutes les chaînes du monde câblées. The knowledge, the support, and the willpower, and the discipline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 Je m'appelle Mamik Bougie, je suis la maman des enfants de Vital Caméré. On est le 12 avril 2020. Cette vidéo, je l'adresse d'abord au Raïs. Souvenez-vous de la promesse que vous m'avez faite en 2010, c'est le moment de la réaliser mon dernier fils vient à peine d'entrer à l'université je n'ai pas les moyens de payer ses frais scolaires vital caméré est en train de perdre sa vie à petit feu il est dans une pièce sans fenêtre, avec 20 personnes. Intervenez, s'il vous plaît. Merci, car je sais que dès que vous allez voir cette vidéo, vous allez intervenir. Au président Félix, je demande D'user de bonté envers votre collaborateur, s'il vous plaît. Au représentant de la loi, je demande la liberté conditionnelle pour Monsieur Vital Caméré. Je vous assure, il ne fuira pas il s'est présenté lui-même devant vous. Il a milité toute sa vie pour un état de droit. S'il vous plaît, ne le privez pas de sa liberté. Cela ne va pas empêcher la justice de suivre son cours. Je vous le répète, il ne fuira pas. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux personnes qui sont à la base de ceux qui arrivent à Vital caméré Vous m'avez moi-même dépouillé de tout. Vous avez pris mes maisons. Vous avez vidé mes comptes. Vous m'avez tout pris. mais je vis et j'ai la paix aujourd'hui que vous n'avez plus besoin de vital vous voulez le tuer prenez tout prenez les voitures, l'argent prenez tout ce que vous voulez comme vous avez l'habitude de le faire prenez mais laissez-le en vie. Ses enfants ont besoin de lui. La population a encore besoin de lui. Laissez-le en vie. S'il lui arrive quelque chose, ah, cette fois-ci vous ne vous en tirerez pas. Ça je vous le promets. Vous ne vous en tirerez pas. A la famille, je demande de rester soudé dans la prière. À la population, à l'UNC, je vous demande de continuer à croire en sa personne. Il fait l'objet d'un complot. Qui le dépasse lui-même. C'est un être humain, je ne dis pas qu'il est parfait, mais que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Merci à toutes les personnes qui prient pour lui, merci à ceux qui continuent à croire en lui et qui le soutiennent en ce moment. Mes enfants. je vous demande de continuer à croire en Dieu il ne nous a pas abandonné jusque là il ne le fera pas je vous aime vous pouvez compter sur moi comptons tous sur Dieu que Dieu lui-même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 Laissez-le en vie. S'il lui arrive quelque chose, cette ah fois-ci, vous ne vous en tirerez pas. Ça, je vous le promets. Vous ne vous en tirerez pas. À la famille, je demande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 Lelo, Si y'a comme y'a t'angisamaka, soki courant y'kei, on a oké la match, et pas y'aba voisin, tope na bar, mokosongolo, yeba kebanda l'élo. Oza bimba na téléphone na yo, na ya Bisa Media TV. Boutou na nganin yo, Bisa Media TV. Na téléphone na yo, Oza m'obimba, na tout chaîne câblé du monde na lo bibie ba chaîne nyoso mokili oyoyo olinga kota la ozana yangona chombo na yo eza anakati ya taxi eza na ya douche eza na ata o sali kota yoko okoki na nyosu ya mokili oyoyo olingi soki olingi kota la ba Ligue des Champions soki olingi omona mona Messi o Cristiano, on a des gens qui ont l'ingi nouvelles, des séries, des série ont des na on s'en bimba en live. On s'en va en téléphone. On On na téléphone. On s'en On s'en à téléphone. On s'en On s'en On la télévision a télévision, il y a WiFi, on a tous les champs du monde câblés, s'il vous plaît. Alors sortez au lundi, on a tous les champs du monde câblés. La carte téléphone, tout est chobonaio. Benga biso n'abon numéro, oh yo. Tangu okoye, tout est installé, le yo. Fuma ya kotela, pekoyoka elendi. Il y a tous les champs du monde câblés. La carte ya chobonaio. Ne okozonga, obandiko zonga abonnement, ayio ya une semaine, ya deux semaines, ya un mois, ya une année. Nambo ngomu Moskie ma kasi Bi no ba hotel soki kaka bo la TV a wifi oza mo pimba na bis TV Pakli la bino pa kota la bachen yonso ya mont kukuma na mo moki media Idolâtrie, oyo yo yé na ngou, On n'aime pas les gens comme ça. Toutes les gens câblés du monde na tchombo. Yaboyé, nanu ezalate. Peu et politique alaga kozalate. Na lobi ya. olingi, Otala toutes les gens du monde câblés. Nenga kakà, nani oyo okozala. Mopima, na nengya te.